The first thing the doctor, le médecin, wants to know is what's the matter with you, qu'est-ce que vous avez? Literally, what have you got? Doctors are there to cure the sick, guérir les malades. Un malade is a sick person, a patient. I am sick. is Je suis malade. If someone is very sick, you say it's very serious. C'est très grave. Show me your tongue. The médecin always asks. Montrez-moi votre langue. Then he'll stick a thermometer, a thermomètre, in your mouth. Dans votre bouche. Entrez. Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous avez? C'est un panier. Mais non, pas le panier, vous. Qu'est-ce que vous avez? Euh, moi? Oui, moi, je suis un médecin. Je suis là pour guérir les malades. Ah, oh, vous êtes là pour guérir les malades. C'est très, très bien. C'est pour ça que je viens vous voir. Alors, qu'est-ce que vous avez? Oh, C'est grave. Très, très grave. Oh, asseyez-vous, monsieur, asseyez-vous. Merci. Merci. Montrez-moi votre langue. Oh, oh, je ne peux pas. Elle est dans ma bouche. Mais je sais que votre langue est dans votre bouche. Il faut faire comme ça. Oh, oh, ça, c'est drôle. Oh, oh, oh. Encore, encore. Oh, oh, oh, oh. Qu'est-ce que c'est Un thermomètre, monsieur. Un thermomètre. Thermomètre mmh, mmh. Votre thermomètre est délicieux! Mm, mm, mm. Oh. Le médecin, the doctor, guérir les malades, to cure the sick. C'est très grave, it's very serious. Montrez-moi votre langue, show me your tongue. Can I help you, someone may ask, if you hurt yourself. Est-ce que je peux vous aider? Where does it hurt? Où est-ce que ça fait mal? Le médecin may ask you to lie down. «Couchez-vous. »« This can also simply mean go to bed. »« I'm going to listen to your heart with a stethoscope. »« Je vais écouter votre cœur. » Monsieur, j'ai beaucoup de malades à guérir. Oh, pauvre médecin, vous avez beaucoup de malades à guérir. Est-ce que je peux vous aider? » Oui, ben, je veux dire, où est-ce que ça fait mal? Où est-ce que ça fait mal? Oh! Ça fait mal partout, partout. Ça fait mal partout. Couchez-vous, monsieur. Couchez-vous. Dormez-vous bien. Oh, je dors bien, merci. Oui, bonne nuit. Et non, ne dormez pas maintenant. Oh, non. Mangez-vous bien. Ah oui, je mange bien, merci. Pourquoi? Vous avez un autre thermomètre pour moi. Oh, Que vous faites? Je vais écouter votre cœur. Qu'est-ce qu'il dit, mon cœur? Il ne dit rien. Il fait boum, boum, boum. Votre cœur fait boum, boum, boum. Votre cœur! Le mien aussi, il fait boum, boum, boum. Oh! Pauvre médecin! Vous êtes malade! Couchez-vous! Couchez-vous! Est-ce que je peux vous aider? Can I help you? Où est-ce que ça fait mal? Where does it hurt? Couchez-vous, lie down. Je vais écouter votre cœur. I'm going to listen to your heart. I've got a headache. J'ai mal à la tête. I've got a stomachache. J'ai mal à l'estomac. I've got a sore throat. J'ai mal à la gorge. But I've got a fever is... Je fais de la fièvre. The negative drops de la... Je ne fais pas de fièvre. If you start asking the médecin questions, he could reply, I'm the one who asks the questions. C'est moi qui pose les questions. Est-ce que vous avez mal à la tête? Euh, oui, un peu. Euh... Non! Euh, vous! Est-ce que vous avez mal à la tête? Ah oh non, moi je n'ai jamais mal à la tête. <rire> Est-ce que vous avez mal à... À l'estomac! Vous avez mal à l'estomac! Pauvre médecin! Non, c'est moi qui pose les questions! Est-ce que vous avez mal? À non, je n'ai jamais mal à l'estomac, moi. Vous, est-ce que vous faites de la fièvre? Non, je ne fais pas de fièvre. Moi non plus. Est-ce que vous avez mal à la gorge? Non, je n'ai pas mal à la gorge. Moi non plus. Je n'ai jamais mal à la gorge. Vous dormez bien. Vous mangez bien. Vous ne faites pas de fièvre. Vous n'avez pas mal à la tête. Vous n'avez pas mal à l'estomac. Vous n'avez pas mal à la gorge. Mais alors, vous n'êtes pas malade du tout. Mais non, ce n'est pas moi qui suis malade. C'est mon pauvre petit chien. J'ai mal à la tête. I've got a headache. J'ai mal à l'estomac. I've got a stomachache. Je fais de la fièvre. I've got a fever. J'ai mal à la gorge. I've got a sore throat.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 mon oh, pauvre petit chien!